arriver là il y a un, un petit en scout qui a failli mourir j'ai juste entendu du bruit j'ai même pas en skate pas en scout ça va mieux on est sur la west coast lui c'est que j'étais à France, San Francisco oh, il est à Courbiche Désolé ma En ce moment les feux ici c'est un plaisir Merde J'espère que tout va bien. Il avait pas l'air particulièrement en détresse. À chaque fois, je sais jamais si je m'arrête ou pas. Bon là, c'était chose que je l'ai vu vraiment au dernier moment. Et euh... et après, on va pas faire demi-tour, mais route inondée. Alors ça, c'est pas banal. Ça a plus l'air d'être le cas, ça doit être en bas. C'est abusé ici. Tous les jours, là-bas, là, il là, y a une file de voitures, après, il n'y a personne devant. Hein. On arrive à s'insérer à 40. Tous les jours, c'est comme ça. Les mecs qui s'insèrent à 40 ici, c'est abusé. Il y a un Samu qui arrive, mais on va juste faire le déplacement. le wow, wow, wow. le scooter il est arrivé comme un porc. La voiture la face met dans la. Waouh, wow, regarde comment il roule proche de la de la bordure. C'est le mot, j'arrive pas à trouver. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Cochon Cochon Le Mec, en BM, c'est vraiment à part hein. celle-là, en tout cas c'était cette BM -là, là. Sans déconner. Bon, c'est pas toutes les BM, ça va. pas généralisé à oh. haut. Prends prend pas ton temps quand même dans le coin il y en a un qui va attacher mon phare un jour je le sais je le sens arrivé il était en visio le camion là et qu'il était en whatsapp ou en teams incroyable volant dans je sais pas combien de tonnes là en visio en conf call -co, on marche sur la tête Sont en train de refaire les lignes au sol. Ah ouais, ici. Cette avenue, c'est l'anarchie complète en termes de voies. Tout là là. Partir de cet endroit-là, c'est n'importe quoi. Le virage, il perturbe tout le monde là. Tiens, t'arrives, il <rire> y a des flèches qui vont dans l'autre sens. Au moment où tu manges un gogol, euh, des fois il y en a des... des régis qui arrivent à contre-sens là. Ça fait tout drôle. Ils doivent être à 12 grammes 2. un truc qui n'est tolérant ça. C'est vraiment stylé. Ils ont le temps de tirer des rails jusqu'à ma piole. Après, il y a un peu de ménage à faire. Là. En fait, c'est une benne sur. Euh, une benne sur rail, quoi. Ni plus ni moins. Ça a vraiment aucune allure cette histoire. Oh la barrière, je j'hallucine. Rouge, vert. Putain, le monde de la Nice est incroyable.